La performance, elle doit être environnementale, territoriale, numérique, économique, sociale, en un mot, globale. Plus personne ne peut en douter dans le système de santé aujourd'hui. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour un établissement et pour nous tous, professionnels de la santé C'est fort de ces questionnements que je vous donne rendez-vous à l'UNIVANAP 2022 pour voir plus loin et construire tous ensemble la performance de demain. Vous pourrez, le matin, au sein du village de La Performance, avec vos pairs, vous inspirer des expériences et réussites du terrain sur vos sujets métiers. Ressources humaines, développement durable, finances, plateau médico-technique, coopération, transformation de l'offre, parcours numérique, utilisation de la data, prise en charge. L'après-midi, vous pourrez, en suivant les talks de La Performance, regarder ailleurs, et écouter des intervenants d'autres secteurs qui ont beaucoup à nous apporter et à nous apprendre. Ils viendront témoigner, débattre et nous challenger collectivement. Alors je vous donne rendez-vous le 30 juin pour tracer ensemble les nouveaux chemins de la performance. N'attendez pas, inscrivez-vous